Salut à tous, c'est HLM, et bienvenue sur Ocus Copus, où cette fois on va s'attaquer à, euh, à un monument historique du jeu vidéo, euh, c'est euh, spider Conviction. Ouais. Et H est parti exécuter c'est bon. L'art de la filtration. Avec classe. <rire> Putain. Depuis le temps que j'avais envie d'y jouer à celui-là. Ah bête. Voilà. <rire> c'est pas bon. 1, 2, 3 Putain croisé, voilà, c'est bon, on peut s'arrêter voilà. là. global <rire> se sont touchés, ils ont fait. Allez <rire> <Hey>, coucou toi <rire> <rire> <rire> On va pas se voir longtemps l'Arsal lui <rire> Eh là y'a un poteau Poteau <rire> Attends, passe par haut moi, moi je passe par en bas. Ouh Attention hein, euh, fais gaffe en dessous. T'inquiète, j'arrive, prends mon temps. Y'a pas de soucis. Tout le avec On poste de bon bah moi bon, y'avait personne. Si, s'il y avait du monde, mais t'inquiète. <rire> tu veux passer par en bas, je passe par en haut Ouais. Ok, mon gars. On va faire un carnage. Ok, moi, il y a une ampoule. Je la neutralise. Ok. J'ai alerté tout le monde en neutralisant l'ampoule. Ah, mais du coup, ça me laisse le temps de... Ok, je vois un gars, là. Je vois qui c'est que t'as marqué alors attends, je les marque, moi les gars. On peut en marquer que deux, c'est ça Je crois pour l'instant, mais après ça peut aller, un peu aller mieux. J'en ai neutralisé un. Avec beaucoup de difficultés. Donc du coup, je vais essayer de neutraliser le deuxième avec beaucoup moins de difficultés. Moi je progresse tranquillement. Tête. Aucun souci. Okay. Voilà, j'ai raté, voilà, j'ai raté, voilà, j'ai raté. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Mais je l'ai eu, je l'ai eu. Ils m'ont eu, ils m'ont eu. eu. Normalement, là, ça va, on s'en sort plutôt pas trop mal, ça pourrait être pire. J'ai celui que t'as marqué de le numéro 2, je le tue. Si tu peux, bah ouais. Si tu... Le problème, c'est qu'il est loin et j'ai l'impression que le viseur, il est très ouais. très, très très précis. Ouais, quand ils sont loin, là, on, on perd en précision, mais c'est un truc de barge. Ouais. On perd en précisage, c'est un truc de bon. Ouais, c'est ça. Attends, j'ai une idée. Hop. Voilà. Ah, j'ai mal choisi l'endroit pour, que... ah, pour faire mon casse. Il croit qu'on fait un casse. Putain, tu viens de me sauver la mise. Oh, regarde, tu me vois là Ah, ah, bah, il me voit aussi, tu vois. Impossible de marquer plus de dossier. Oui ok, t'inquiète, copain. Ah ok ça de chier là. Ah non mais cours Oh putain T'inquiète, de pas de panique, je vais venir te sauver. Bon je vais avoir du mal, t'inquiète. il y en a un qui arrive ça y été... est parfait parfait debout mon ami je ne te laisserai pas merci grâce à toi je me sens un peu plus humain à chaque fois okay, ça entend pas, là. hop euh... voilà bon ça c'est pas de la filtration bien réussie très propre non plus mais bon, c'est le même temps que tu on même. reprend quoi c'est ça qu'il faut ouais. le dire hein. Voilà, ne nous, voilà. nous cassez pas les couilles, putain! Ouais, voilà, arrêtez de nous, de nous engueuler aussi, hein! Euh... Comment ça s'énerver aussi ceux-là là. Ouais! <rire> <rire> wow, on peut faire des petites glissades et tout! Ok, alors là, attends! Bien joué, c'est ce que j'aurais fait aussi en plus! Attention! Ouais. Ah, on peut les voir à travers les murs, ça fait quoi en fait? J'ai tout désactivé avec une IEM euh, portative! Ah, bien joué! Oh non, Nickel Oh putain j'aime bien voir la gueule des gars faire moi aussi Là ils font C'est que généralement ils sont Ils sont pas très contents J'ai désactivé la lampe au cas où J'ai désactivé la lampe On peut pas faire ça à deux Si <rire> D'accord. Je me disais voilà-bas ouais, j'y arrive pas. <rire> <rire> Putain c'est balèze <rire> Je vais Un, ah, ah, désolé. Oh non. C'est pas grave. Archer t'abuses. <rire> pourquoi les lampes se sont s'organisent Ah les lampes, c'est que... Est-ce qu'il y en a qui vont venir Ouais, il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent ouais, okay. de aux Donc on va faire un truc, on va essayer de la faire super bien. Donc euh, en gros, voilà comme ça, t'as géré. <rire> J'ai paniqué un peu mais je l'ai fait, je l'ai sué. J'ai paniqué depuis très longtemps non plus. <rire> Les gens vont certainement monter par-dessus. Par-dessous. Sans dessus ni dessous. Ah. Neutraliser. Speed Chef. Drôle de nom pour un terroriste. Quoi Bah, je sais pas Il ouais, y a du monde en bas. Il y a au moins 4 personnes, j'en ai marqué 2. Oui, je t'entends dur. J'en ai tué deux là encore. Ah bon ouais. Voilà. J'en ai tué deux aussi. Bien joué. Il y en a un autre qui remonte les escaliers, je sais, mais où il est J'aurais pu le marquer celui-là. Il y en a deux là-haut. Je là ok, j'en vois. Putain, non. Moi aussi j'en vois. Je <rire> neutralisé. Ah. Voilà. La grande classe. <rire> Il y a encore un mec là-haut. Il est sur son téléphone là, tu le vois je vois plus, tu le vois plus. <rire> Pourtant, j'ai visé grave à côté. Putain, je suis une vraie brèle. Mais en vrai, euh, en vrai, ce jeu là il permet au Brael de pouvoir s'en sortir. C'est la danse des canards tout en sortant de la barre. Ce secours de que Quand il marche un peu au sol, on dirait euh, ouais. des canards. J'ai besoin de faire des précisions après avoir chanté cette musique. <rire> après avoir chanté cette musique. Ouais, c'est tout bon. Attends, des fois, il y a des chutes de FPS. Ouais, ouais, ouais. Ok, la suite. Ah, mais en fait, il y a une vision qui permet de cheat. De voir derrière les murs Ouais. La découverte de Lem se fait toujours vers 14h30. Je dis ça au cas où les gens veulent suivre les découvertes de Lem qui sont totalement faciles à découvrir. Il y a un gars là-haut. Ouais. Je le vois grâce à mon wallack. <rire> Je fais quoi Je le neutralise J'ai dans mon viseur. Euh... Ouais. <rire> ah. <rire> J'ai vu un, une balle aussi. Euh... Ah c'est pas moi. Ah D'accord, ça a pas marché. Euh ok, alors attention, à partir de 20 mètres, les balles ont un peu plus de mal. Hein. Ok, j'en ai marqué. Moi, ils m'ont marqué. Enfin, moi, ils m'ont remarqué. Ouais, <rire> la même. Ah, putain, c'est de la neutralisation, genre... Ouais. Mon Dieu, il y a des ombres, il y a des... Et là, les mecs, ils sont morts, en règle générale. Sauter. On peut sauter. Tu veux venir à quoi Ouais, j'arrive. J'aime bien sauter avec toi. J'aime bien. Ouais. On saute souvent ensemble. Ouais. <rire> Bonjour. Bonjour Alors On toi aussi... Partagez tu... ce tuyau <rire> <rire> Toi aussi, t'aimes bien sauter comme ça Eh, vous voulez que je vous répare à la tuyauterie <rire> Ah, regarde-moi ça, moi je vais aller bien à côté la tuyau. Y'a un gars juste en fiasse. Ouais. Ils ne voient pas. J'en ai marqué deux, pour que tu puisses les voir. Tout le monde va bien. T'es juste de suite, t'as pas peur si je me rapproche assez, je peux essayer de tuer hein. Je tremble un peu quand même <rire> ah, je te vois. ah je me suis fait remarquer Donc derrière il y en avait un aussi Non il y en a plus Je t'ai entendu neutraliser, je peux plus. <rire> Ils peur, apparemment. Et alors, attends, on peut passer par là, peut-être Qu'est-ce qu'il y a Il y a, a quelqu'un qui, oh quelqu qui tue les lampes Non, c'est pas ça, Solène. Il y a quelqu'un qui tue les lampes. On est en train de péter toutes les lampes là. Non, pas les lampes Pas cette lampe là, c'était ma préférée <rire> Et non Oh Oh Il y en aura le cul là Il y en a ras le cul là qui T'inquiète. Moi aussi, général, cul, on se fait neutraliser de partout. Euh. <rire> <rire> Besoin d'aide. C'est parti en couille, on pourrait dire. Ouais, hein. euh, oh bah ben là, oui. Et on peut faire mieux quand même en termes d'infiltration bordel. <rire> ouais, mais on, a la... on subit la pression des viewers, tu comprends. <rire> bah ben oui, voilà. <rire> on veut faire quelque chose de bien et... Résultat, ben, on fait de la grosse merde. Et... Oh, ça pète. Ouais, c'est moi qui ai tiré sur les noms. Ah, là, il y a deux personnages, il y avait deux personnages, ils n'étaient pas si gentils dans Chaos Theory, avec les joueurs, Enfoncé à deux, oh oui, avec plaisir, ouais, alors là je me porte volontaire, tu veux que je me mette devant, c'est quoi que t'as sorti ça dit que ça t'attend. Waouh! Eh! Mais ils sont fous! Eh! Hey, faut faire de la frustration, les gars là! Trouvez la liste de contacts de l'exemple. D'après le Il saura où est le carnet. Attendez! Il y a un contrôle. Et des hommes de l'exemple de pour venir le chercher. Ils se dirigent vers le sonar. Bien joué! Merci! Derrière toi! Que l'appel ne pas tirer de balle dans la tête. C'est moi ou c'est pas vraiment de l'infiltration ça Non, non, non, ça c'est plutôt de l'action, infiltration, action, action, action infiltration. Action, action, Et bah, action, dans ce cas là. Plus, plus, plus. Voilà <rire> ah, bien joué Oh, je pense qu'avec deux balles dans la tête celui-là <rire> il s'en sortira pas. Je pense que ça la gagné ah, Je suis encore en vie <rire> ah, La vache Alors qu'il serait tu. Je euh... <rire> crois wow. qu'ils qu m'ont vu. <rire> je crois que.. <rire> oh. ouais. Oh, regardez la bas lui. je crois qu'il y a quelqu'un. Que... <rire> C'est étrange quand ils se prennent des balles dans la tête. Regarde. J'ai entendu quelqu'un. <rire> <rire> C'est du la chier. Il a dû arriver de là-bas, apparemment. Eh hey, Thierry, je crois que les orp ont un problème, elles sont arrivées à expiration et elles explosent une par une. <rire> on va appeler l'électricien. Allo l'électricien Oui. Vous pouvez venir nous réparer nos lampes oui, oui. Les gars, ça a marché notre plan. il nous prennent pour des électriciens. Oh Menace neutralisée. Putain, j'en ai marre <rire> eh, lui, lui, ça l'énerve. Ouais, il est très en colère. Mais putain, marre, je viens de changer les ampoules <rire> <rire> J'ai mis des écologiques plus plus. Ça commence à me faire chier Ah, désolé, je t'avais pas laissé celui-là. Mmh. Ouais. Eh, pardon. On pas te cacher longtemps. Tu pourras pas te cacher longtemps, c'est ça que tu en train de dire Bah peut-être bien, ouais. Eh ben, on va rester caché le plus longtemps possible et on verra bien comment ça se passe. Ouais, fait. je vous vois. Non, je suis caché. Non je, suis caché ouais. non, je vous vois. Non, je suis caché, je suis caché. Wow. Je lui ouais, ai que Voilà, j'ai perdu quatre balles parce que j'ai tiré à côté. T'inquiète, t'es où à l'étage très bien on va faire un truc couronne de nez c'est que je vais marquer les hommes je vais prendre celui de derrière voilà <rire> ok je vais prendre le deuxième qui est le plus proche okay, quoi que tu veux ah oh la classe T'as neutralisé le deuxième, j'ai l'impression. Non. Oh voilà. Ça y est. On fait pas de cadeaux, nous. Pourquoi Bah parce que les gens, ils voulaient me tuer puis quand on change les plus, ils sont pas contents. Je vais même faire les cadeaux. Y'en a un en haut. Bah alors on peut faire un cadeau, là. Y'en a un en-dessus. J'ai jeté une grenade. Ah, je vois ça T'as pété tout mon matériel. <rire> Désolé. Donc je surveille la porte pour l'enfoncer. Regarde c'est les parce que dès que tu enfonces une porte les gars ils sont hop là on rentre Mais non mais les gars il faut rentrer par l'infiltration Hop C'est <rire> qui je le là, là hein Vous savez qui je suis au oh, moins Vous êtes pas Vous m'entendez Vous <rire> je suis Bah en fait pas vraiment <rire> Parle Parle sinon je te fous la gueule dans la gamelle T'as dit quoi Parle ou sinon je te fous la gueule dans la gueule J'arrivais pas à faire du vent, alors attends je vais la refaire Parle, sinon je te fous la Gueule dans la gamelle. <rire> ah ouais, tu veux pas parler Regarde ça Wow, wow, hey Oscar, <rire> arrête mec Mais non, fais pas ça Mais fais pas ça, je rigolais Mais il, est, il est méchant <rire> Oh, ça m'a Ça m'a choqué qui parle, parle, on t'encule Tu veux qu'on t'encule ah tu es content. <rire> ok, ça va, ça va le faire, ça va le faire ah. Lem, arrête Tu es fous. Arrête, arrête Lem, arrête <rire> Exécuter C'est vrai On peut exécuter Ah non parce que je voulais que ça s'affichait... Euh... Ça aurait été cool Mais euh, non, moi j'aurais pas de pitié je pense, suis moi un bâtard Mais j'ai tout dit Comment tu fais pour Je suis quelque cuistard Apparemment tu l'approches d'un truc et t'appuies sur B donc essaie voir de l'approcher du frigo. Ah Mais arrête, arrête, il Le pauvre il parle tout de suite quoi Il montre aucune résistance et nous on lui pète la gueule. A ton tour Lève. Ouais le Attends je m'en occupe. Alors, t'as tout dit, c'est ça que t'es en train de pas te pas te dire, hein T'as tout dit, hein T'as tout dit, hein Alors, je vais l'interroger, je l'interroge contre le frigo, regarde, hein vas-y, vas-y. Attends, parce qu'il est en train de parler. Je vais l'interroger. J'ai vu qu'on a pas encore essayé, je suis sûr que dans le frigo on peut faire un truc. Euh... Ouais. <rire> t'as été trop loin <rire> Moi je vais lui éclater la gueule contre le frigo, quoi! Ça a pas trop marché, quoi! C'est un peu chiant. Tu penses à ce que je pense? Ouais. Bah écoutez, euh, bah voilà, c'était Splinter Cell Conviction. On pense on continuer, je pense, parce que c'est quand même très cool comme jeu. Je pense qu'on va en faire plusieurs, ouais, juste pour le fun. Ouais. Voilà, c'est assez marrant, c'est euh, cool, c'est de l'infiltration, c'est signé Tom Clancy et donc forcément c'est du bon jeu en règle générale. Voilà. Et toi alors? Et bah moi pantoufle. Et ben bah voilà pantoufle. Au revoir tout. Le monde.